Bonjour, il y a beaucoup de bruit, c'est les ventilos qui, qui couinent, je voulais vous montrer juste ce magnifique Alibaba, Alibaba Shop, everything here, vous, je vous ai, il y a une vidéo qui suit, regardez-la en ralenti, vous faites des pauses et dites-moi à quel moment de la vidéo, par exemple à la, à la deux, deuxième minute et 18e seconde, vous me dites quel est l'article qui vous intéresse, vous laissez, on va faire une liste et puis on va remplir cette valise qui est vide, il faut venir avec des valises vides en Inde on va remplir la valise vide et puis on va... on va distribuer les cadeaux il y a vraiment beaucoup, ouais. je sais, c'est un magasin standard il est bien fourni, et bien éclairé aussi, voilà dépendant lors des statues, après on avoir tout ce que vous voulez on a des produits en bois c'est très, très bon produit en bois, il tout coûte, euh, ce que vous voulez dedans, des... j'essaie de demander en même temps aux vendeur hein, pourquoi c'est, les clés, et tout ça. Regardez la vidéo que j'ai faite exprès, un peu au, au, au, au ralenti, là je vais vite, hein. c'était pour vous présenter euh, la vidéo quoi. Donc voilà, merci, au revoir, à bientôt. Donc il y a une, des sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, il y a des, un, un rectangle blanc pour les commentaires, si vous mettez juste euh, 48ème seconde, euh, la statue verte, Et après on regardera de près de quoi il s'agit. Moi je viendrai avec vous euh, en live si vous voulez. On va faire un live sur YouTube, comme ça vous pourrez en même temps voir. Comme ça, je, je, prendrai, je prendrai des objets. Euh, plus précisément, et Pierre il y aura le vendeur qui sera là, et puis on va en, on va discuter les prix, quoi, euh, je parle un tout petit peu leur langue, enfin, voilà, c'est de toute façon, on a de toute façon, euh, en, en France, en Suisse, euh, un pouvoir d'achat énorme, donc euh, euh, l'analyse va être vite pleine, enfin j'espère, hein, c'est pour vous, comme vous voulez, hein. voilà, au revoir, bonne journée, à bientôt.